D'abord, il faut comprendre quelque chose de très important qui n'est pas assez perçu pour les raisons que qu comprend, c'est qu'elles sont -ce qu peu données à voir, c'est que l'Europe est entrée dans un processus d'alternative. Euh, il est temps de se réveiller là. Dans toute l'Europe de l'Est et du Nord, euh, les peuples euh, ont déjà commencé à rejeter euh, les vieux partis de l'alternance, c'est-à-dire les conservateurs à bonne conscience et les soi-disant sociodémocrates à bonne conscience également, et euh, cherche des, des issues. Alors, dans l'Europe du Nord et de l'Est, ce sont des issues nationalistes et d'extrême droite, et dans l'Europe du Sud, ce euh, sont des alternatives progressistes. Mais le, le chemin, la marche vers les alternatives, est commencée. Donc pour nous, la question qui se pose, c'est le choix que vont faire les peuples entre les deux grandes options, c'est-à-dire l'option progressiste euh, sociale et humaniste, qui consiste à dire, bah, on, y, on va essayer de reprendre pied euh, et créer une société euh, vivable, Hein, ce n'est pas une société pour, euh, dont le but serait que chaque jeune se dise « j'ai envie d'être milliardaire » parce que précisément, quand chacun veut être milliardaire, c'est la bagaille pour tout le monde et la misère pour tout le monde. Bon, pas ce genre de société, euh, mais une société où chacun euh, reçoit la part de ses efforts euh, avec... Euh, pas bah des choses extraordinaires, pouvoir aller à l'école et il y a des professeurs, euh, être soigné quand on est malade, euh, quand on est ancien et qu'on veut se reposer, bah pouvoir arrêter de travailler, des, des choses normales, décentes on va dire, hein, et pas des choses obscènes comme l'accumulation de la richesse et, et des biens. Euh, ou bien c'est ça, ou bien c'est euh, bah, euh, je me méfie de tout le monde et d'ailleurs je n'aime pas mon voisin parce qu'il n'est pas de la bonne religion, il n'a pas la bonne couleur de peau, etc. Quelle alternative proposée par les extrêmes droites ce qu'il faut qu'on dise vraiment à tout le monde, c'est ça y est, c'est commencé, et maintenant nous sommes les protagonistes d'une immense histoire en Europe. Hein. Alors, euh, évidemment, en France, on ne vous le dit pas trop, on, on continue à vous occuper avec euh, euh, des faits divers graveleux, scandaleux, euh, ou euh, des histoires euh, euh, qui vous poussent au racisme et, et, et à la haine des autres, hein. mais les amis, ça y est, le, le volcan s'est réveillé.